à toutes merci de votre présence pour ce point presse hebdomadaire qui concerne le Covid en Guadeloupe. Quand on avait abordé le réaborder nos, nos points presse et nos comités des élus, j'avais dit qu'il y avait deux indicateurs qui me semblaient extrêmement importants à suivre pour voir l'évolution de la de la situation et des décisions que nous serions amenés à prendre. Euh, parce que le taux d'incidence montrait déjà qu'on était sur des, sur des taux très très très élevés, notamment du fait du nombre de tests euh, ces deux taux c'était le taux de, c'est toujours d'ailleurs, le taux de positivité et la pression à l'hôpital euh, si euh, les, les chiffres continuent à augmenter alors, sur le nombre global de, de gens qui sont euh, contaminés sur euh, le taux de positivité, on s'aperçoit quand même que cette semaine on a une, une tendance comme l'a dit Mme la Directrice générale à la décélération, c'est à dire qu'on a une augmentation qui est plus faible que celle qu'on a connue dans les, dans les semaines précédentes euh, je je n'y vois pas encore un signe d'encouragement, j'y vois juste peut-être la possibilité que nous atteignions un plateau euh, en termes de contamination, ce qui en soi serait un point positif, puisqu'un plateau, soit ça continue à augmenter et auquel cas, il faut prendre d'autres décisions, soit c'est le signal que nous sommes arrivés au sommet et que nous pouvons commencer à imaginer la, la descente. Tout ça pour vous dire que euh, nous sommes dans une situation là où, euh, pour l'instant, il y a une incertitude assez forte sur la, sur la suite de la contamination et sur la suite de l'épidémie de la cinquième vague. Le, le taux de reproduction du virus est, est redescendu à 1,5. Alors, il est redescendu parce qu'il était monté très élevé, il était au-dessus de 2. Aujourd'hui, il est à 1,5. Ça veut dire que quand vous avez une personne contaminée, vous avez une personne et demie en plus qui va être contaminée. C'est-à-dire que quand vous avez deux personnes contaminées, vous en aurez, vous en aurez six, qui seront, euh, oui, six qui seront contaminées à l'issue. Donc, c'est-à-dire qu'il y, y a toujours une augmentation, il y a toujours une accélération. En revanche, cette accélération, elle est plus faible. Euh, et donc, ça milite pour dire que les mesures que nous avons prises, euh, a priori, fonctionnent. Euh, moi, je veux, je veux continuer à garder euh, cette, euh, cette idée en tête en disant que les mesures que nous avons mises en place et la façon dont elles sont appliquées, je vais y revenir, fonctionnent aujourd'hui et que nous n'avons pas à basculer dans un régime administratif de mesures de freinage qui serait beaucoup plus strict et beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre euh, et plus compliqué à vivre. Vous le savez que, et je l'ai déjà dit, l'étape suivante, si nous n'arrivons pas à juguler cette cinquième vague, ce sera évidemment des mesures de confinement. Euh, et ces mesures de confinement, on est, on a, personne n'a envie, envie d'y aller concrètement. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on, voilà, on est à une semaine qui est extrêmement importante, puisque c'est celle qui va nous permettre de voir si les mesures que nous avons mises en œuvre vont permettre d'arriver à ce plateau et d'arriver ensuite à une décroissance du nombre de cas. Parce que si le taux de positivité lui est stable, la pression à l'hôpital est en train d'augmenter et cette pression à l'hôpital ne pourra, ne pourra être absorbée, ne pourra passer que si nous n'avons plus d'augmentation du nombre de cas. Et si nous abondons à, pas après, à partir de cette semaine une décroissance du nombre de cas. Euh, tout ça pour vous dire que euh, concrètement, nous n'avons pas décidé avec les, avec les élus à l'occasion du comité des élus d'augmenter de, la pression en matière de mesures administratives, mais de conserver celles que nous avons jusqu'ici et de les appliquer strictement et de vous demander à tous et de nous demander à tous euh, en matière de responsabilité individuelle et collective, de continuer à expliquer euh, l'ensemble de ces mesures et l'ensemble de ces gestes qui sont maintenant bien connus et qu'il faut que nous puissions continuer à appliquer strictement pour que euh, ça fonctionne et que nous ne soyons pas obligés d'arriver à une phase de confinement qui sera celle que nous serons obligés de prendre si jamais nous ne parvenons pas à diminuer le nombre de cas et que la pression à l'hôpital devient intolérable. Ces mesures, vous les connaissez bien, mais il y en a deux ou trois sur lesquelles je voudrais insister. Tout d'abord, le port du masque. Euh, L'arrêté euh, va être modifié aujourd'hui pour prendre en compte, des, pour prendre en compte pardon, les décisions du Conseil d'État de la semaine dernière, qui a demandé à ce que les arrêtés préfectorés Préfectoraux soit plus précis sur les zones dans lesquelles le masque doit être porté obligatoirement. Donc vous verrez l'arrêté. Il liste un certain nombre d'endroits dans lesquels il y a beaucoup de personnes qui sont susceptibles d'évoluer pour lesquelles le masque est obligatoire. Mais si vous voulez une consigne générale, en fait la consigne générale c'est de porter son masque tout le temps. Comme ça on pas on n'est pas on n'a pas à réfléchir sur les endroits où on doit le porter. En ce moment la cinquième vague est telle et le variant Omicron est tel qu'il faut porter son masque partout. La deuxième règle c'est celle du couvre-feu. Euh, C'est une règle qui est globalement respectée, nous mettons en place des contrôles tous les jours, il y en a particulièrement le week-end, il faut continuer à le faire et il faut continuer à respecter cette règle. Cette règle, elle vise simplement à éviter qu'il y ait des rassemblements le soir, qu'il y ait des rassemblements, des, notamment des fêtes, euh, pendant lesquelles eh bien, les gens ne font pas attention, ils euh, ne portent pas le masque ou ne respectent pas les gestes barrières. Les troisième règles, ce sont les lieux sur lesquels ou les activités qui ne sont pas autorisées pendant cette cinquième vague, je pense notamment aux plages pour la nuit, je pense aux activités de pique-nique sur les plages ou dans, au bord des rivières. Je pense au rassemblement de plus de 6 sur la voie publique. Voilà, ce sont des, des, des endroits dans lesquels on vous demande de ne pas euh, vous rassembler, de ne pas être euh, dans des situations dans les, pour lesquelles vous ne pouvez pas respecter les gestes barrières. Évitez éviter de, de se retrouver dans des situations dans lesquelles on est trop proche les uns des autres, ou on ne porte pas son masque. Euh, troisième sujet sur lequel je veux appuyer, c'est la, la mise en place du pass sanitaire dans les établissements recevant du public. Ce pass sanitaire, c'est ce qui nous permet d'être sûr que les personnes qui sont présentes euh, ne sont pas contaminées ou ne sont pas contaminantes. Et c'est ça l'outil qui reste indispensable pour que nous puissions garder les activités. Si nous n'avions pas le pass sanitaire, je pense que nous aurions fermé les ERP depuis, depuis assez longtemps, et notamment les bars et les restaurants. Il faut, il faut bien garder ça à l'esprit, et si nous devions passer sur une phase de confinement, ce sont ces ERP sur lesquels nous serions obligés d'agir. Euh, ces ERP, ils sont les établissements recevant du public, ce sont les endroits dans lesquels on peut avoir des activités en ce moment. Rappelez-vous les vagues précédentes, on n'avait pas d'activité puisqu'on avait fermé ces établissements. Aujourd'hui ils sont, ils sont là. Ils sont là parce qu'on peut mettre en place le pass sanitaire. Il faut absolument le respecter et nous avons et nous allons continuer à contrôler la mise en œuvre de ce pass sanitaire. Il y a un certain nombre d'établissements dans lesquels ce pass n'était pas appliqué et qui vont voir une fermeture administrative se mettre en place. Euh, Enfin, il y a un point sur lequel je voudrais m'appuyer aujourd'hui, aujourd c'est celui des lieux de culte et des cérémonies funéraires. Pour l'instant, il n'y a pas de réglementation particulière sur les cérémonies funéraires. Sur les lieux de culte, il y en a, vous le savez, puisque c'est des ERP avec une place sur deux qui doit être réservée pour les emplacements. Pour les cérémonies funéraires, des consignes vont être passées aux entreprises et je demande à tout le monde de bien veiller à ce que les veillées, à ce que les enterrements, euh, fasse attention aux prescriptions et aux règles euh, que sont celles que je viens d'édicter, c'est-à-dire pas de nombre trop important, respect des gestes barrières, pas d'embrassade, de, pas de proximité physique et le port du masque indispensable. On s'est aperçu que nous avions des clusters qui commençaient à naître à l'occasion de ces cérémonies funéraires. Comme on en avait déjà eu dans les vagues précédentes, il faut vraiment être très vigilant. Donc si, si je veux me, me, me résumer concrètement, je pense que nous avons les outils qui sont là et nous avons les, la responsabilité qui peut se mettre en place, qui permettra de passer cette cinquième vague. Nous avons la semaine qui est en train de s'écouler devant nous, qui va être la plus importante pour cette cinquième vague. Il va falloir que nous constations que nous sommes arrivés en haut de cette contamination. Et si ça n'était pas le cas, eh bien, la semaine prochaine, nous serions obligés de passer à une phase de confinement. Je l'annonce dès à présent parce que je pense que chacun doit bien en avoir conscience. Euh, parce que nous ne serons pas capables ensuite d'absorber l'augmentation très forte de personnes à l'hôpital en réanimation et en service de médecine. Et puis enfin, si je dois terminer sur, euh, sur un seul mot, euh, c'est celui de premièrement continuer à vous faire tester. Il est indispensable de se faire tester. Alors évidemment, quand on fait beaucoup de tests, on génère beaucoup de cas positifs. Et c'est normal et c'est bien, bien de générer puisque c'est ça qui permet ensuite de rentrer dans des phases d'isolement de connaître les cas contacts et d'éviter d'avoir des contaminations trop importantes. Donc, il faut continuer à se faire tester, d'autant que les tests sont toujours gratuits en Guadeloupe jusqu'au 15 février. Et donc, il faut utiliser cet outil. C'est indispensable. Et même si on a des taux d'incidence qui sont très élevés, qui sont issus de ce nombre de tests et du taux de positivité, ça n'est pas grave. Au contraire, c'est très bien de continuer à le faire. Et puis, le deuxième, la deuxième prescription que je peux faire, c'est malheureusement la même que je fais depuis, depuis quelques mois. C'est celle de se faire vacciner parce qu'aujourd'hui, on le voit sur les gens qui sont en réanimation, on les voit sur les décès, les gens qui rentrent, y compris avec Omicron, dans des phases graves à l'hôpital, sont des gens qui ne sont pas vaccinés. Et la vaccination, ça ne nous empêche pas d'être contaminés. Vous avez tous des exemples autour de vous. On connaît tous des gens qui sont vaccinés, y compris avec la dose de rappel, la troisième dose qui, sont, qui peuvent être malades, mais ils sont malades dans des conditions dans lesquelles ce ne sont pas des formes graves. Et ce sont, c'est une maladie qui se passe assez rapidement, mais qui peut être contagieuse quand même, mais qui passe assez rapidement, à la différence des gens qui ne sont pas vaccinés et qui peuvent être dans des situations de, de fragilité. Donc, le seul, la seule consigne qu'on peut donner, c'est de continuer la vaccination, y compris en rentrant dans un cycle de vaccination maintenant pour juguler la cinquième vague. Merci beaucoup.